Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver en mode vlog. Ça me permet de discuter avec vous de l'avenir de la chaîne. Pour commencer, je vais parler des deux derniers projets, de mon affiliation avec le site de bricolage Mano Mano, de mon compte Tepi et des projets à venir dans l'atelier. C'est parti Alors, première question, est-ce que vous aimez le format des deux derniers projets Je parle de la façon où c'est tourné en vidéo et monté. En fait, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre un projet perso euh, super dynamique. Enfin, j'essaye hein, qu'il soit vraiment dynamique. Je pousse plus le côté dynamique, visuel, que des grandes explications. J'aimerais que vous passiez avec un épisode Wood vlog un super moment hyper cool. Vous vous disiez après avoir vu l'épisode, euh, vivement demain je puisse aller fabriquer des trucs dans mon atelier. Après, ça n'empêche pas que vous me posiez vos questions et que je puisse y répondre en vidéo. Genre, euh, comment faire telle ou telle chose euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette machine Et pour ça, dans la description de la vidéo, il y a mon adresse email. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me donner des suggestions, même des critiques, il n'y a pas de souci avec ça. Deuxième chose, et ça, je trouve ça pas mal, c'est mon affiliation avec le magasin bricolage Mano Mano. Alors, c'est quoi cette affiliation En fait, c'est très simple toujours dans la description de la vidéo, il y a un lien que vous serez redirigé directement sur le site ManoMano, Mano. chaque achat que vous allez euh, faire via euh, mon lien, eh bien j'aurai une commission, enfin une petite commission, hein, ce qui me permet en fait euh, de pouvoir faire évoluer euh, la chaîne, que ce soit euh, l'achat de matériel, euh, la rénovation euh, de l'atelier, mais bon je ne vais pas m'étendre trop là dessus parce que étant donné que l'affiliation a seulement débuté mercredi, c'est beaucoup trop tôt pour avoir un taux de recul donc j'y reviendrai dans un autre épisode. Mais bon, le lien il est quand même actif, donc si vous voulez déjà commencer vos achats, il n'y a pas de souci. Pour le bien de la chaîne, n'hésitez pas. Troisième chose, j'ai créé ma page Tipeee. Le lien il est aussi dans la description. Alors c'est quoi la Tipeee Et eh bien c'est un site qui permet d'aider financièrement un projet. Si vous, vous avez envie de contribuer à un développement d'un projet, et eh bien sur ce site, il est possible d'aider financièrement euh, le créateur du projet. C'est-à-dire, comme c'est ma page Tipeee, voilà. Le montant minimum c'est 1€, euh, après vous pouvez monter effectivement. 500, 1000, 2000, 10 000. Alors pourquoi parler d'argent dans un contenu gratuit C'est très simple, pour améliorer la chaîne euh, Woodvlog. Améliorer la qualité des vidéos, améliorer le contenu, mais aussi les fréquences de publication. En fait l'argent récolté sera placé directement pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à commenter la vidéo. À m'envoyer des emails, je réponds à tout le monde de toute façon. J'aimerais vraiment savoir votre ressenti au niveau de la développement de la chaîne. Si vous êtes abonné, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Mettez un gros pouce bleu. J'attends vos réactions avec impatience. Alors moi, je serai en vacances ces deux prochaines semaines. Mais je vous retrouve direct après. Alors, bricolez et profitez de la vie. Ciao